Bonjour Alors, aujourd'hui, on va voir comment euh, bien voir qu'une monture est bien alignée, bien droite sur vous. Il euh, y a plusieurs, plusieurs raisons. Hein. Alors, bon, forcément, vous allez me dire, oui, non, mais si elle est comme ça, oui, je comprends. Mais, mais, mais, mais, il y a un grand mais. La ligne de référence pour nous opticiens, c'est ce qu'on appelle la ligne des cantus. Les cantus, ce sont euh, les petits coins des yeux. C'est les cantus externes et j'ai du mal à passer les cantus internes. Ça, ça forme une ligne. Pourquoi Nous, on se réfère à ça parce que les verres sont calés par rapport à ça. Les sourcils, par exemple, ne sont pas forcément à la même hauteur. On n'est pas symétrique. Donc, euh, moi, par exemple, j'ai un œil qui est plus haut que l'autre. Euh, donc, je triche un peu pour pas que ça se voit. Donc, d'un point de vue purement, j'allais dire, mathématique, on va se baser sur cette ligne des yeux, pour déterminer vraiment l'horizontalité de, de la monture. Après, si vous avez un sourcil ici, en exagérant évidemment, et l'autre là, ça va paraître décalé. Donc il va falloir trouver un juste milieu entre la ligne des yeux et la qualité visuelle que, qui va en ressortir, puisque les verres sont calés horizontalement par rapport à ça. Hein. Si, si vous avez euh, des verres qui sont collés, euh, calés pardon, horizontalement comme ceci et qu'on bouge après la monture, bah forcément on n'est plus dans la bonne vision. Donc, il va falloir trouver euh, un équilibre entre cette ligne-là et votre visage, la symétrie de votre visage. En règle générale, c'est relativement allié, mais ça arrive, et moi le premier, euh, que ça ne le soit pas, euh, notamment un sourcil plus haut que l'autre, une forme de sourcil différente de l'autre, etc. Voilà, donc c'est comme ça qu'on se base pour euh, déterminer une bonne horizontalité de monture, en fait une monture droite, tout simplement. Je vous dis à très bientôt chez Atolaïst. Allez, au revoir.